Alors dans ma dernière vidéo je vous ai parlé de la mise à jour de Vray 5.2 qui a apporté un nouvel outil qu'on appelle le décal et qui permet de projeter des textures, on a vu que ça pouvait améliorer grandement les matériaux euh, et, et faire des trucs super réalistes et super détaillés euh, sans, sans trop se prendre la tête. Et il y a un autre outil qui est vachement bien et qui, est, qui était très attendu, c'est le scatter, enfin très attendu. Non, on l'attendait pas, mais en tout cas qui fait vraiment plaisir à voir, c'est le scatter. Euh, alors scatter, c'est quoi C'est un terme que vous retrouverez souvent dans plein de logiciels 3D qui veut dire, euh, ben, en anglais c'est tout scatter, c'est distribuer, répandre. Euh, donc c'est distribuer finalement des objets sur une surface et de manière aléatoire. Alors, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que si on dit que la surface, c'est un terrain, alors attention, il faut que le, la face blanche soit vers le haut, et que euh, l'objet, bah, ça peut être, par exemple, euh, je vais aller dans Cosmos pour ça, et ça peut être des arbres. Je vais distribuer des arbres sur un terrain, ce qui fait que euh, bah, je vais créer, par exemple, une forêt. Et je vais faire ça. On va faire ça rapidement. Je vais aller dans la végétation. Je vais prendre, euh, non pas des plants d'intérieur, de mais des arbres. Et je vais prendre deux arbres assez différents. Euh, à savoir un euh, petit peut-être un sapin ou un palmier. Est-ce que j'ai des palmiers, palmiers, palmiers? Voilà, un palmier, hop, et un autre donc qui n'a rien à voir et qui va être vraiment différent. Par exemple, un, euh, j'ai vu qu'il y avait des bouleaux quelque part. Voilà ici, un bouleau qui est plus petit et surtout qui a pas du tout avoir la, même, la, la, la même la même apparence. Mon terrain, je vais le faire légèrement plus large. On imagine que c'est ça. Alors le bouton scatter c'est celui-là et en l'état je peux absolument pas cliquer dessus, pourtant la surface elle est bien sélectionnée. Donc, pour pouvoir le faire, la surface en plus d'être orientée et du bon côté, elle doit être groupée. Donc, je crée un groupe et là on voit que le, le bouton devient accessible, je clique dessus, j'ai donc ce, cet objet là qui vient d'être signifié par la croix rouge comme d'habitude. J'ouvre verrez et dans la catégorie géométrie, ici le petit cube, je revois mes deux arbres. Et je vois en plus l'objet scatter, c'est à dire la fonction en fait. Alors je peux comme d'habitude renommer, je vais l'appeler scatter arbre. Parce que je pourrais très bien distribuer de l'herbe, des rochers, euh, des gens, des chaises, des, des bancs, je ne sais pas quoi. N'importe quel objet en fait. Là c'est des arbres. Comment ça marche Donc je déplie la partie droite et j'ai pas mal de paramètres qu'on va essayer de détailler au plus, au plus simple. Hein. Euh, déjà comment j'ajoute les arbres dedans parce que là pour l'instant j'ai aucun objet de distribuer Et eh bien je vais sélectionner mes deux arbres ou un seul, là en l'occurrence je prends les deux Je viens sur le scatter et je fais add guest Automatiquement ils s'ajoutent dans la liste ici avec leur nom Silver Birch c'est euh, le boulot et le palm eh ben, c'est le palmier Et on voit que le palmier il est signifié dans une espèce de boîte rouge Et en vert là ben, c'est le birch qui est plus bas plus petit, et si je lance le rendu, bah, j'ai une espèce de d'agrégat de forêt. Voilà, je vais essayer de réduire un petit peu les fenêtres. Voilà, donc si je tourne, je vois que j'ai beaucoup, beaucoup de palmiers, et en dessous, comme ils sont plus petits, bah, j'ai beaucoup de petits euh, boulots qui sont juste en dessous. Et donc, euh, c'est assez dense, euh, co comment je peux régler tout ça et bah, Je vais régler tout ça ici. Déjà, le premier truc à savoir, c'est la densité. La densité à 1 ça donne ça. Si je fais densité 0,1, je vais avoir 10 fois moins d'arbres, des deux. 10 fois moins de palmiers et 10 fois moins de, de petits boulots. Et euh, mais c'est global sur les deux arbres. Si je veux mettre par exemple, 10 fois moins de palmiers par rapport au, au boulot, eh c'est dans la probabilité de les rencontrer ici, prob. Donc ici, le palmier, j'en veux 1 pour 10 boulots fais un trait j'attends quelques secondes et voilà déjà un rapport de 1 pour 10 maintenant si je reviens sur ma densité et que je la mets je sais pas 0,5 pour en mettre beaucoup plus j'ai beaucoup plus de boulot que de palmiers mais encore trop de palmiers alors je peux aussi diviser par deux les palmiers soit multiplier 6 soit diviser par là c'est le rapport entre les deux qui compte donc j'ai quelques palmiers et surtout beaucoup de boulot je vais mettre tout ça euh, un peu plus haut ce que je vois c'est quelque chose de très très dense et on voit que j'ai quelque chose, euh, une forêt un petit peu impénétrable, je vais même la mettre à 1 en densité, pour que ce soit très très dense, voilà, euh, le seed en dessous, seed, c'est euh, bah, une autre proposition aléatoire, Sans faire qu'il y aura les mêmes proportions d'objets, mais il va les placer autrement, voilà, de... voilà si ça ne plaît pas, je voudrais autre chose, voilà, comme ça, par exemple, Donc, vous avez compris comment ça marche, au niveau de la densité et euh, je me trompe le bouton là, de la densité, le seed, donc c'est une autre proposition aléatoire. Ici, bah, c'est tout un tas de est-ce que si on a des bosses, est-ce que ça suit la forme de la bosse ou ça pointe toujours vers le haut world's up. Collision detect, bah, il va faire en sorte que les objets ne se collisionnent pas. Donc là si je fais ça, j'aurai pas assez d'arbres. Hein. Il va ça va être très très clairsemé parce que voilà, il va faire en sorte qu'ils ne se collisionnent pas du tout. OK, donc je vais surtout le décocher. Add guest, bah, je pourrais encore ajouter des objets, il hein. suffit que j'aille en, en chercher un et que je fasse Add guest à nouveau. Ici, c'est l'affichage dans SketchUp. Si je mets 0, bah, j'ai 0 objets d'affiché, mais je les verrai quand même dans si, si je mets 100, bah, j'ai vraiment tous mes objets d'affiché. Ici, rotation random min max, ça veut dire que mes objets, comme vous le voyez dans le rendu, bah, ils ne sont pas tous orientés pareil. J'ai que un euh, boulot et pourtant j'ai pas l'impression que c'est toujours le même parce que il est tourné différemment et surtout il a une échelle différente euh, l'échelle minimum et l'échelle maximum elle est de 90% et 110% et par exemple si ici je mets euh, 1,5 et ben, je vais avoir des, des, des arbres très grands et d'autres beaucoup plus petits voilà, j'aurai plus de différence entre les grands et les petits euh, j'espère que c'est clair c'est juste l'amplitude du côté aléatoire des arbres en taille je vais laisser comme ça ok et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est créer un chemin là-dedans, parce que je vois même plus mon petit personnage qui est en train de, qui est dans la forêt. Il est complètement, euh, complètement euh, noyé. Et si je voulais créer un chemin là-dedans, eh ben j'irai créer une image, une image noire et blanche que je glisserai euh, ici dans la densité pour dire là où je veux voir des arbres, des objets, quoi, et là où je ne veux pas en voir. Cette image, c'est, je l'ai créée moi sur Photoshop. Là, voilà. Donc sur, vous pouvez la faire sur photopie j'ai fait une image avec des traits noirs les no donc le noir euh, exclura en fait toute végétation je vais l'appliquer sur euh, donc ici mais avant de faire ça si je le fais directement ça va pas bien marcher. donc j'ai fait quelques tests et le plus simple c'est quand même de créer une matière ici une nouvelle de l'appeler chemin ou de l'appeler comme vous voulez en fait hein. euh, et dans l'image de venir chercher l'image noire et blanche que vous avez créé donc je vous rappelle en noir c'est là où il n'y aura pas de végétation de la créer et de l'appliquer et on voit qu'elle se répète et c'est ça le problème au début c'est qu'elle se répète moi je voudrais qu'elle soit en une fois sur ma forme pour ça V-Ray propose un outil qui est ici dans les v et utility je sélectionne le groupe et je viens cliquer sur le bouton qui s'appelle triplanar projection fit et là on voit que ma texture se répartit en une fois sur la surface quelle que soit la surface ça c'est pas mal parce que je vais pouvoir euh, venir euh, dans la matière chemin un clic droit sur la texture ici, copie retourner dans géométrie scatter et dans la densité ici je vais faire un clic droit et paste as instance, c'est à dire que je copie euh, la distribution et regardez ce qui s'est passé là. Hop, alors on le voit pas très bien dans, dans Sketchup, mais d'enverrer ça va être flagrant. Je vais avoir des chemins noirs où il n'y a pas du tout de végétation. Voilà, hop. C'est donc, la végétation est exclue du chemin. Voilà. Maintenant, si je veux me débarrasser de la texture blanche et mettre, par exemple, du sable, tout en gardant euh, la distribution du chemin. Euh, alors, je vais faire des palmiers plus petits. Là, c'était bien 1,1. C'était pas mal, voilà. Je vais faire tout un peu plus petit, d'ailleurs histoire qu'on voit mieux le chemin, voilà, et euh, si je veux garder exactement la même distribution que ça, mais en remplaçant la texture sur le sol, c'est pareil, ça va demander une petite manip, hop, euh, je vous montre tout de suite, je vais donc aller chercher une autre matière, et pour ça, je ne vais pas trop euh, me compliquer la vie, je vais aller dans Ground ici, chercher une texture de sable, parce que je sais que ce verre en propose, voilà, un sable jaune comme ça, hop, euh, je viens là, je l'applique, et donc, si je relance, alors ça, ça marche une fois sur deux. C'est-à-dire que là, je risque de perdre le chemin. Voilà, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Et pourtant, alors, est-ce que j'ai le sable Ouais, c'est pas flagrant, mais j'ai bien le sable. Hein, c'est juste qu'il est un peu plus blanc que, que ce qu'on voit dans, dans, dans SketchUp. Alors là, il suffit de venir ici et de recliquer Triplanar Projection. Et normalement, je stoppe et je relance et je devrais voir le chemin revenir voilà donc voilà j'ai fait réapparaître le chemin maintenant je vais essayer de densifier un petit peu la végétation, donc je reviens dans le scatter hop, et puis finalement je me dis que j'en veux deux fois plus tout en conservant le chemin j'ai mis deux fois plus d'arbres, ça va être beaucoup plus fourni mais hein, le chemin va toujours être là voilà je veux moins de palmiers bah, vous l'avez compris, ici je vais mettre 0,1 au lieu de 0,5 je vais avoir 5 fois moins de palmiers. etc etc donc l'outil scatter ça peut permettre évidemment de créer des parcs des forêts des jardins des, bah, des, des, des, des aménagements paysagers mais aussi on peut distribuer euh, euh, de, des personnages des, des n'importe quel objet en fait pour créer du désordre ou de l'aléatoire voilà j'espère que j'ai été assez clair c'est un outil qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser même si il euh, y, y, y avait déjà hein, des fonctions scatter mais qui n'étaient pas intégrées à, à VRA. Euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ça bah, c'est un petit peu euh, un petit peu peut-être difficile de comprendre certains aspects au départ, mais je vous assure qu'à l'utilisation ça va assez vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et puis moi je vous retrouve très vite dans un prochain tuto. Ciao